Cette idée recherche de fuite sur un réseau extérieur. Le réseau s'étend depuis le compteur situé en contrebas ici. Nous avons pu sectoriser grâce à une vanne située à l'intérieur de l'habitation. Et après injection de gaz traceur, nous sommes arrivés à localiser la fuite à cet endroit-ci. C'était cette idée recherche de fuite.